Et du coup, j'ai pas remarqué, mais il y a que Alro et Nano à qui il reste des cheveux, quand même. <rire> en bas. Ah bah ouais, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Nom de Dieu, les gars. Là, le front qui pousse, c'est mort. Là, c'est fini, <rire> mon gars. Non, j'ai toujours eu ça comme démarcation. Oui, oui, oui, c'est euh, tout ce qu'on euh, s'est dit, aussi, nous euh, aussi, t'sais. Euh, <rire> euh, <moi> aussi, euh, <rire> c'est pas grave. <rire> Ok en ça arrive, maintenant, ouais, on est bon... Ça va tout le monde ouais, tout bon, vous vous bon, vous avez level up, vous avez progressé, vous vous sentez meilleur, vous n'avez pas du tout joué, vous avez joué ensemble. Est-ce que vous avez appris des choses cette semaine Ouais, Nano, il a appris que la school, c'était à côté du main. <rire> Putain, vous êtes vraiment des salons. <rire> on est en retard quand même, là. Hein. Euh, va falloir. Et donc, ça, c'est tout. Non, non, on, on a fait de bonnes parties unrank sur Clubhouse. Ouais. on a fait de la PP aussi sur Clubhouse. On, on a failli battre l'équipe de Zeyou aussi. Mais ça, on le dit pas trop. <rire> C'est tout. Joué à pas grand chose. Qu'est-ce que t'as appris de ta semaine, Alro Non, bah qu'est-ce que j'ai appris, franchement Bah à part, des, à part des petits trucs sur Clubhouse, on n'a pas trop fait de trucs. Hein. Alro, tu peux m'aider, s'il te plaît, à quelqu'un qui vient de donner 150 euros pour la cagnotte. Merci, merci beaucoup, mec. Franchement, tu es un monstre poulet. Tu gères Ok tu peux le faire sans l'accent marseillais qu Que ce soit crédible hein. Non non ça je peux pas ça Ah merde Le guise tu peux le faire Le remerciement c'est en nous voyant qu'il a fait le don c'est pour ça C'est ça c'est parce qu'on est, est trop ça. beau Il a vu la prestance des, des mecs là, et il a fait bon C'est ça et Il se rend compte qu'il y a du Merci respect beaucoup. Euh, dans les anciens Merci IBG Mais on dirait un vieil <rire> acteur portant Oh, Oh là là, c'est chaud. J'ai un surnom, c'est Rocco. Sir Rocco. Rocco. Oh là là, c'est chaud. La photo. Oh non. Oh non. Oh là ah. là, je l'ai mis en grand. Non, non, mais incroyable. incroyable. Ah, J'étais à Nice, là. J'étais dans le pays Allen. En vrai, il y a le pays Allen et à Chavez, là. Et mais qu'est-ce que tu fais avec ton doigt, en revanche Ah, ah Je fais big up. Euh, je fais pas un doigt. Oh, ok, j'avais pas compris. Moi, j'aime pas trop les héros. Genre, les gens ont comme Excelsior, tout le staff de la Solitaire Calabiche ils sont venus vers moi moi je leur ai dit putain franchement j'aime bien ils sont bons <rire> ils sont motivés tu vois et tout le staff est arrivé en mode nous on les aime pas trop et donc on aimerait bien les voir galérer avec des joueurs du Yunky's Royale eux qui vont galérer avec nous plutôt c'est ça c'est ça ils sont juste jaloux parce qu'on est trop beau et ils vont se faire péter en plus de ça donc c'est cette double punition pour eux non non mais vas-y redis redis vous êtes trop beau ouais, hein, mais machin. bon t'as vu la photo que tu prends aussi quoi. bah c'est toi qui l'as mis sur dit... discord oui mais euh... tu m'as dit tu m'as dit nano <rire> vas-y fous une photo de merde j'ai dit fous une photo de merde j'ai dit Juste une photo, mec, de toi, quoi! <rire> c'est ce que je demande à tout le monde! Roger, Ramirez! Oh là là là là! Ah, oh, je sais pas, mais c'est chaud! Non, on dirait oh, je un sais clandestin, plus. quoi! Je sais ah pas. ouais! Sergent Garcia dans Zorro! Non, oh, j'avoue! <rire> ok! Quel Il y a 13 ans sur la photo, en plus, moi ouais, j'avoue! Ok! Ouais, ça c'est pas faux, ça! Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous allez voir un petit peu ce que c'est que le niveau, le top du top du gratin de la ranquette Ce vers quoi, moi, j'ai envie que vous tendiez! Uh -huh. et vous pensez que vous aurez jamais le niveau là? Dans quelques années bah c'est sûr Et que, que si à chaque ça fois, toutes le les semaines, le clair. seul truc c'est une personne a appris un call, ça va être long hein Non mais en vrai, en vrai, à part ça, en vrai, il faut arrêter Déjà la semaine passée, t'as eu les boules de faire un 1v1 contre moi Tu sais très bien qu'on a déjà le niveau Et merci Kiyoshi le monstre qui offre comme une sub. Vas-y, va bah, stream à ma place sub. en... Vas-y, bah l'autre, il s'est cru à... Oh tonton, Kyoshi. moi je dis plus rien, c'est vous Moi je percute, hein Bah vas-y, percute, continue GG dans le chat Non mais dis-les noms, dis-les noms carrément, dis-les noms Merci à Kushi qui offre un sub à Pandarcore, à Ena, à Nox Aerox, à Nagasaki, à Koza Cup, Infernus, Elu, le petit Bigoudin et Yugudo et Omega Phoenix qui renaît de ses cendres grâce à la générosité ouais, de ouais. Kushi. Oh, oh, je non, de mots, jeu non, de mots et tout Ouais, ouais Phoenix <rire> renaît de ses cendres. Oh putain, la vache Dommage que tu sois pas si bon dans des coms. Ouais. Et du coup, j'ai pas remarqué, mais il y a que Alro et Nano, à qui il reste des cheveux quand même <rire> En bas Ah bah ouais regarde ça, regarde ça, regarde ça Nom de dieu les gars Là le front qui pousse c'est mort Là c'est <rire> fini mon gars Non j'ai toujours eu ça comme des marquages Oui oui oui c'est euh, tout ce qu'on euh, s'est dit aussi, nous euh, aussi euh, ouais, moi aussi, euh, <rire> euh, c'est pas grave <rire> En avant, Arta, dis-nous tout. Les joueurs sont prêts en face, donc on va pouvoir euh, déplacer nos héros avec euh, les joueurs qui leur ont été attribués. Absolument, et qui a été attribué hein Donc, euh, Nano va jouer avec Ad des Général, ainsi que... Euh, si je raconte pas de bêtises, Baggy et Alro okay. Et Amo et Le Guise partiront avec Alpi, euh, Surino Et Zeddy okay, sais pas son pseudo hmm. je, pff, pas, je, pas à lire son pseudo, il y a des pseudos prononçables merde. Mais ouais Sam mais franchement ça c'est horrible Samzer là déjà et je lui ai déjà dit la dernière c'est ridicule, il est là en mode mais c'est pour le style frère oh, C'est nul c'est qui Mais qui vous a refoldé un drone Non, non, côté. non, non Vous êtes Il m'a fait tout niqué. Et bah pourquoi vous vous êtes mis sur B, bande de pou... On n'est pas sur B, on est sur A là, ouais. là en plus C'est... C'est... C'est mecs qui nous amouvent. Ah. <rire> y a un, y Y'a un drone dans l'office Tu peux casser. On casse cette rentre là aussi, euh, Y'a un mec à la fenêtre Qu'est-ce que ça mort J'ai tué Je rebac en bas Un béton, le guis Le guis en clutch Putain... Ah ce que j'ai pris Ouais dans le guise Le geese avec Amber Rise Mais t'es vraiment une sous hein J'ai pas fait exprès Non bah oui bien sûr Amber Rise sur border Il est dans le petit carré A ta droite ça Ouais ici c'est rentrer sur une autre chaleur s'il Ouais tu Oui toi barre toi le truc Ouais, ouais, ouais. Je il est contre, le mec il est est pas il est normal ah, il est monté escamé Ouais ouais devant tout le monde et il est passé au ASCIS Il y, est avait de de wire, y avait pas de wire, avait pas de melzivre Ouais, rien quoi. du tout de... On a la Valkyte Open, on peut juste jouer en bas et essayer de capitaliser sur DC4 Ils ont oh gagné là, les, les deux vieux kills. Après ils, ils ont trois vieux en face hein il faut que t'ailles tenir l'extinct gros. Ah on n'a pas de retard à Ah si si si je vais la faire Merde, oula bah quitte ton C4 sur pink 4 s'il te plaît Et C4 pas maintenant hein, je te dis bon ouais, il me, me C'est inséré au top par la fenêtre Ibana ouvre la trappe a pas de caille à la trappe Ah si c'est moi boum boum boum boum boum boum boum Boum boum BOUM BOUM BOUM Boum BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM il est mort BOUM te l'ai BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM va se faire boum Ok il y en a encore le... deux au top Ça fuse le, le BP, vous euh, la... vous devez Non mais il est rentré il a drap à la trappe Il est dans la douane Il Bon ça va ça bien j'ai plus d'étoiles. Il y a encore là où ça. Non. Nadir va jouer le guise. Une info. Oh ah putain, il y a le Ace derrière Monty. Oh, je suis un bot. Easter, ah, hein les le gars. C'est débile. Aïe c'est monté. Mais la tête était pas quand même. Le Montagne va essayer de s'insérer à la fenêtre euh, office. Faites gaffe, il y a Ace derrière. Vas-y, venez, on le court dessus, non Est-ce Pierre Mmh, Milo, en ils sont pire. à droite hein Taïaïaïaïaïaïaïaïaïa Les gars, T1, T1, T1 Il faudra déjà que j'apprenne à passer dans une rota. Un, es un. Il est sur le T1 Ah oh, je suis Dek <coughs> comment j'ai choc le, le H je le vois pas, il était caché derrière L'action dans les skates, je suis mort <rire> Je suis de ça et tout Ah le Guy, je crois qu'il a déchiré quelqu'un pas On refait sur site Il y a marre. un passeport, ici en qui bac, il me plante Oula, baggy, baggy hein Il est jungle Oh la la baggy Oh la la baggy Oh la la il a il va défoncé plan, à un... ADS Non, un... non, non, non, non, il s'applote pas What ah, merci, Amaru merci. à la fenêtre Il y a mort Il y a encore le capite sur site It's je crois base Ah oh, putain, Bas carré s Guerre Il est dans la jungle Au niveau ah, du putain, carré, il est au fuse. mur Il doit prendre la nuit au niveau de la fenêtre Non, dommage, ouais. j'ai failli le oh, flic Aïe, aïe, aïe C'est sûr qu'ils n'iraient pas lâcher la plante Ah ouais mais c'est con, je viens de ses codes Enfin, il est plein T-Bag Oh C'est pas bien Il a T-Bag ça fait plaisir de voir des darons jouer. Ouais puis si bien, je pensais qu'ils allaient vraiment faire balles, de la merde ouais. et qu'on allait bien pas se foutre de leur gueule Il y a quelqu'un, SKS, SKS, SKS, Valky Valky, Valky, Valky. C4, c'est gaffe. Valky, elle, est... bah, elle est allongée dans l'escalade. Oh go la flash, Elle. go la flash. J'arrête de la drone. Tu peux oui. mettre ton shield de ça euh, pour le couloir, c'était quoi cette décale, le guise là J'arrive pour Brick, il y a un mec qui a récessé. et il y a un mec à la porte site. En 56k le truc drone de l'office. Drone pas, drone pas au sein. Garde la ligne. Oh la la! Nice, bien joué. Personne dans l'office. Dans la gueule à général. Mort. Ok, bah vas-y, je push. Oh la la, le guide. Le guide, il vais me faire foutre. hein Franchement, défense ADN. Je suis là, je breach. Non, en fait. Pas aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Putain, ça donne de l'adrénaline, ça. C'est bon, ça. Buggy, il aime la compète. Alors que les autres en face, ça va être en mode. J'en ai rien à foutre. Je vais chercher mon cubille Ça Ok, bon en tout cas, cas je, je vous fait. laisse les petits poulets, je retrouve les héros après euh, cette game-là. Bon courage pour la, la deuxième. Allez, à tout à l'heure Merci. Bisous. Vous êtes nul à chier. Merci. Ah euh, nul merci. à chier. Franchement, vous êtes nul à chier. Ok, qu'est-ce qu'il y a Je te sens fébrile. Pourquoi Je loupe le, le, de, le dernier kill là Je savais qu'il y avait une nomade quand j'ai back parce que j'ai eu l'info qu'il fallait que je back et il y avait deux mais j'avais pas d'info sur le deuxième et puis je me suis tapé la nomade quoi. Franchement, c'était pas trop mal. Je pense que c'était les finitions. C'est ça. Mais oui. J'allais dire la finition. C'est la finition comme d'hab, comme, comme toujours. En revanche, ça jouait vachement mieux en face. Hein. Vraiment. Euh, donc j'ai hâte d'entendre des calls. De qualité, oh, j'ai hâte d'entendre tout ça. J'ai perdu une fois, on leur pète la gueule hein. ah ouais, fini, non, pète là. La gueule. Attendez, vous les défoncez, c'est nous Vous allez pas vous faire péter par Baggy quand même et Samzer. Clair. Samzer, ouais, Samzer, les mecs, c'est un, un truc. Bien. Ça restera dans votre vie à tout jamais. On peut pas s'en relever d'un truc comme ça. On peut pas avoir une carrière. garage. D'accord, la trappe est fermée. Ils vont jouer, ils vont jouer bien dans l'armerie. Je m'y insère. Et puis euh, vous me dites un call, euh, je nade. Je vais mettre une. Euh, Oula! Une oza. Un Attention, en contact. tu te cut pas. Attends, je Allez. call. Non, ouais, coté. Ça sonne. Normalement, c'est clair, tu peux poser ton shield. Ouais, c'est posé. Okay, Arbury Ar Ar c'est clair. Ouais, c'est okay, bon. Je te, je te laisse tenir la ligne ici. je... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'ai votre back main, les gars. Vous pouvez travailler. Arburi, il est clair. Il y a un mec derrière son shield. Le, le bas main est clair Attends, je drone. Aussi, oh, je drone. Il y en a un qui si jamais. Je garde. Ok, je monte blanc. Ouais. Un, un, dans la ah, blanc. un blanc, blanc, blanc, il m'a entendu. Un trophée. Il est derrière, derrière son shield, il, il a vu mon drone Oh là là. Ok, t'en as un porte trophée. Tu peux essayer de le préfire Non, mais non, non, non, non, non, allez Qui gars, Allez ADN. Les gars, putain. On gars, pas oh. à rentrer là tu veux nous reparler de cette euh, Ace AMO Mon doigt a glissé Ouais ok Si tu veux je t'indique les murs qui peuvent être cassés ou pas n'hésite pas hein. six, quatre. Si on gagne je fais 50 euros de don pour le Youngtis Mec oh. euh, 50 euros de don pour le Youngtis Mais va te faire en ouais. franchement 50 euros de don Tu te rends compte pour nous c'est comme si un français donnait 50 centimes T'es suisse mec T'es <rire> suisse 50, <rire> 50 euros c'est le prix d'un ouais. croissant chez vous Ouais ça c'est pas fou euh. Bah oui ça c'est vrai euh. Ah bah ouais. combien ça coûte la baguette de bah c'est 37 euros la tradition hein mort. Ouais. Ah il se dit euh, Tu vas euh, un col. Euh, ouais ouais ouais Est-ce ouais. que tu peux péter euh, au dessus Il y a quelqu'un garage Quelqu'un garage Quelqu'un garage Ouh celui-là Ouais ouais ouais. Buandry Buandry ouais ouais, ouais ouais Et la garage si jamais Buandry Buandry Buandry Bah c'est Buandry ou garage Ouais ah, <rire> Putain <rire> j'ai gardé une seconde de trop ça mais... Pas grave j'arrive. Ah <rire> Regarde, bah plus, faut non. savoir euh, J'ai pas entendu, je t'avoue j'ai rien entendu. <rire> et la main School, oui. School. Base 4 pour, 4 pour. Non elle était main, elle était euh, pas... Euh... pas... <rire> Armi clear <rire> Chambre et closet clear. Ah j'adore les clear faire clear chier Allez nano les school, school Oula, Il le cool sait school. school Ah putain school, school vas-y putain Aller, aller, aller, aller push pas, pas. Ah, bah putain... Je suis dans le site Oh, putain. Ah putain. Ouais mais c'est suri, tu veux faire quoi contre qu sussu Mais suri, il est plus là, la... mec. Oh nul à chier, putain. On arrive à rien faire. Il est nul. Ils vont très certainement être en bas, mon game sense me dit. Il y en a un sketch. bas escablant Et viens souvent là. le guis se met bas escablant, <rire> juste en bas de l'escablant <rire> Allez le chercher les gars, putain, allez <rire> le chercher. <rire> Je vais le chercher s'il si faut. Il se oh met putain, souvent. je l'ai raté! Je l'ai raté! Bah je oui, raté, il est, il est là le problème. Même et avec les calls, je peux la mettre. Oh, vas -y, vas -y, vas -y, Il, il a, a mis un, un, un séquence. Non, il a mis un secret. Oui, tu as il il a... raison. A Attention, il y a, a peut-être quelqu'un qui vous attend ouais, au niveau de la CCTV. Un Oryx, par exemple. Samzer a vraiment l'habitude de prendre la petite ligne. Et parfois de roter au niveau de la kitchen. Il est roté dans la vie de la kitchen. Alors peut-être qu'il pourrait être en face de toi. Ou au niveau du mur kitchen. Voire parfois il peut remonter à la trappe. Il le fait souvent, ça. pour il y 4 là. Ouais, ouais. C4, il y a un C4. Ouais, bon, dans la Kids, souvent, Samzor, il se met au niveau de la trappe. Ce qui empêche n'importe quel Yana de... Voilà, de décaler. Ça, il le fait. Ah, il, y été, été, ah, il y était, tu vois, Game Sense. Il se met souvent dans la tic une fois qu'il a fait le kill. Hein. AMO, AMO, remonte. Oui. Je serai Jean. toi. Écoute-moi. Je, Je serai toi. Je balance, balance des flashs en face de toi à gauche. Elle elle elle, dans oui, c CCTV. Là. Ah. <rire> ah, il est blanc, il, il est a, blanc. Il y en a un, Kitchen ou Dining, Alors, il y il y en a un oping, dans le meeting, joueurs sauté, joueurs dans, dans le meeting, moi, ce il y en a un dans le meeting, je le jouerai au niveau de la trappe. BASK blanc, il y en a un, BASK blanc, euh, pique à droite. Euh... Ouais, il est souvent, il est toujours là, il est toujours souvent là, hein, Samzer. Défonce-le au lieu de... Qu'est-ce tu fais Qu'est-ce que tu fais, Qu tu fais, Qu tu fais Voilà ah ah ah et pourtant mes calls étaient pas mal. Franchement ouais. Tu as voir, pas perdu en game ça. Je 7, les hein. connais, je les connais un oh, peu. Putain putain. Oh la vache les mecs. Mais comment t'as fait pour être champion du monde sur un jeu comme ça sérieusement C'était contre des fermiers. Puis, c est c est non, pas mal le sacrifice sérieux. hein. Il a perdu <rire> ses cheveux remarque. Oh merde hein. hein. C'est <rire> le frottement des cuisses de vos mères <rire> mes cheveux. D'accord Oh nan une nano, nano c'est pas le une boisson. Non c'est mon pseudo. Ok <rire> que c'était une boisson. Euh... En fait, quand j'étais. Si vous voulez savoir le nom de mon pseudo, c'est parce que non. quand j'avais 14 ans, et ben je faisais 1m37, j'étais hyper petit. Puis après, j'ai pris 40 cm en une année. 40. Voilà. Il fait, fait toujours 1m37. Escablant, escablant. Mort. Attends, je J'ai mis à... général. Alors, le drone à gauche, tu le vois, Non de Dieu, en dessous. Les morte. Porte à là, je crois, encore. La bridge. J'ai toujours la ligne escablant hein, en général. Là, là par contre, c'est ta tête que je Alro, Alors, tu peux pas décaler comme ça. Hein. Bien joué. Ah, c'était bien Bien joué, propre. ADD. C'était solide. Mais c'est une blague Qu'est-ce qui se passe Il y a un, un drone. Vers le ping, il y a un drone là dans la... Un C4, dans la Mais un C4, Nano. J'ai le droit. <rire> <rire> <rire> Nique-lui la gueule J'ai raté deux pas Ah Vas-y Nano Bravo Nano T'as plus de balles pour le pour la game N'hésitez pas à fermer la porte bas-main Ah non il m'a Non, C'est pas drôle Est-ce qu'agri aussi Ça a et drop non Un bleu Un bleu Ça a droppé Bleu bleu. Un bleu Est-ce qu'à a Il s'est fait TK Il est toujours dans la petite pièce Nano si ton pote y va t'as pas besoin de regarder Ouais, okay. Bah ouais. Est-ce qu'à tour ça descend Ouais ouais. Ah putain il m'a eu... Tu bah, veux un sur mon bleu Il y a un pillard, deux Pilar. Allez mon, mets-toi contre contrôle mur à gauche, contrôle mur à gauche. Avance, avance, avance, avance, avance, avance, Stop. Ah putain je suis désolé poulet. Non c'est moi bon, c'est moi. Ah bon. bon. C'est moi. Ah bon. bon. Y'en a un qui arrive dans le bleu Allez nano. Hey, fridge. Dommage Quelle bande de fils de <rire> Ils ont tout donné. C'est un des... Ah ouais. Ouais, mais si on avait commencé en défense directe, ça aurait été différent. Oui, clairement. La deuxième fois qu'on commence en attaque là. Mmh. La deuxième fois qu'on commence en attaque, euh, franchement, c'est pas cool. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est la deuxième fois que vous commencez en attaque. Je pense qu'on va s'arrêter là, les poulets. ADN, merci. Si génial. général, merci poulet. C'était cool. Pas de souci. Ah, merci à toi. Bisous merci les poulets. À demain. Je vous souhaite les gars. une bonne fin de soirée. Je enfin, j'espère. Merci à vous aussi. Bon mmh. alors messieurs, verdict. Moi j'irai <coughs> pourquoi Moi, je dis qu'on devrait qu qu juste passe, en faire une les 5 ensemble Je suis dégoûté, c'est tout, voilà, c'est tout, je suis dégoûté Mais ouais, mais bon, euh, que voulez-vous que je vous dise Tu vois la jeunesse quoi, les réfléchis. Réflexion... Ouais, ouais, non mais il n'y a que Baggy qui avait l'envie de gagner avec le Geese quoi De l'autre côté, euh, Amo et, Elro, euh, à et Alro, euh, vous avez l'envie de gagner mais il y avait des petites erreurs Et Nano, il n'y avait rien, il n'y avait ni <rire> l'envie <rire> de gagner <rire> <y> <rire> <rire> <rire> Il s'est couché white avec Saosa. il était bien Oh la vache, <rire> oh non Le Geese, Amo et Alro, qu'est-ce que vous avez à dire J'ai l'impression de ne pas jouer mon jeu J'aimerais savoir, tu le dis ça, c'est parce que t'as envoyé un ace contre un mur qui avait rien demandé et qui pouvait pas s'ouvrir Ou alors est-ce est que c'est au moment ah, non, où tu as demandé pas. et tu as dit « j'ouvre le mur renforcé à Tic » et que t'as envoyé un lion <rire> Bon messieurs, c'était quand même une petite expérience, bon désolé si on n'a pas pu faire plus longtemps, on aurait pu faire plus de trucs, etc. Et s'il n'y a pas eu plus de, de rounds, tout simplement. Ouais, ils étaient en fatigués en plus. Il y, y, y en a qui étaient cramés quand même. Oui, oui, oui. Voilà, J'espère que c'était voilà. quand même une bonne expérience de voir ce que ça donnait, de jouer avec des joueurs qui sont majoritairement champion pour le coup. Les bon, les amis, toi. je vous fais des bisous. Yeah, Merci. À <rire> <rire> <rire> bisous Hello, à tout le monde. Tout. Ciao, ciao. <rire>